On a fait des jobs par ce biais-là, mais qui ont également une première expérience, un premier échange avec l'employeur, c'est-à-dire que même s'ils ne trouvent pas forcément de job cet après-midi, ils, ils se sont déjà préparés au CV, ils ont déjà eu un entretien avec un employeur, etc. Après au niveau des employeurs, on a généralement des bons retours, parce qu'ils ont pu rencontrer énormément de jeunes en deux heures, ils ont pu récolter beaucoup de CV, ils ont pu rencontrer directement les jeunes, ce qui est aussi un énorme gain de temps pour eux. On va avoir beaucoup de personnes qui vont rechercher du travail pour l'été. On a 70 postes à pourvoir et on donne la priorité aux étudiants parce qu'on sait que c'est compliqué pour eux de trouver du travail. Donc on sait qu'en venant à cet événement, on aura beaucoup de candidatures et qu'on aura un échange déjà avec les personnes en direct ce jour-là. Euh, bah, c'est cher les études, et puis euh, bah, pour, pour m'occuper l'été aussi, parce que deux mois c'est long. Ça m'a intéressé sur l'autoroute. Euh, sur l'autoroute, il y avait euh, la restauration, sinon il y a toujours les centres des euh, agents d'intérim pour euh, travailler dans les usines. Enfin, dans le monde, en fait, je vais me retrouver un travail quoi. C'est une façon de leur montrer d'abord qu'il y a un tissu économique qui est, qui est réel et qui existe. Leur montrer qu'on peut aussi vivre et travailler à Annonais mais sur le bassin plus généralement. Il y a plein d'opportunités qu'on ne connaît pas, dont on est éloigné et que parfois on découvre à travers des dispositifs comme celui-là et en rencontrant toutes sortes de structures.